Bonjour les amis, nous sommes début juin 2020. Vous voyez derrière moi Puerto de la Cruz, les gens commencent à, à retourner se, se baigner dans la mer. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'affiliation euh, avec les brokers euh, donc pour le trading. Alors, Je vois souvent des commentaires en disant que c'est un problème, ceux qui proposent euh, euh, donc, euh, de l'affiliation avec des brokers. En fait, je pense qu'il y a une très grande désinformation. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est un système qui existe depuis de nombreuses années. Je crois que c'est Amazon donc, qui, a, qui a démarré ce concept et aujourd'hui, il y a des tas d'entreprises qui utilisent l'affiliation. Moi, je fais du marketing depuis plus de 15 ans, j'ai beaucoup utilisé l'affiliation. Et qu'est-ce que c'est en fait En fait c'est recommander le service d'une société ou d'une personne et en principe ça ne change absolument rien au niveau du prix, c'est-à-dire que le fournisseur de services ou de produits donc, va vous rétribuer, va rétribuer à la personne qui euh, le recommande une partie, euh, une commission donc euh, sur la vente, sur le, sur le prix d'achat. Donc théoriquement ça n'influence absolument pas si vous êtes client, que vous vous abonnez à, au service d'un broker, théoriquement ça ne va rien changer sur le prix des commissions que vous payez au broker ou sur, euh, sur le spread que, que vous allez payer. Alors maintenant il y a bien sûr des exceptions, il y a parfois des, des brokers, j'ai eu des propositions de brokers euh, qui vont euh, mettre une marge supplémentaire et ça va vous coûter plus cher, c'est-à-dire que vous aurez un spread plus élevé ou vous aurez euh, donc euh, un ou deux pips de plus à payer sur chaque transaction. Ça, effectivement, ce n'est pas intéressant, mais sinon, il y a énormément de brokers qui font comme euh, les entreprises, qui ne vont pas majorer leur commission si une personne leur apporte un client. Donc, à ce niveau-là, ça ne pose absolument aucun problème. L'affiliation n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, si vous, êtes, euh, si vous avez un business, je suppose que vous seriez très content que quelqu'un vous recommande des clients et que vous seriez prêt donc également vous à donner une commission à la personne qui vous apporte un client. C'est exactement la même chose pour les, pour les brokers. Euh, moi quand je propose les services de broker, il y en a certains pour lesquels je touche une commission et ça ne va absolument pas impacter euh, ce que vous allez payer. Par exemple, pendant des années, je travaillais avec JFD, donc ils ont proposé des commissions, maintenant ils viennent de supprimer ça, ils ne, euh, ils ne donnent plus de commissions, mais je continue malgré tout à proposer les services de broker JFD, parce que c'est un très bon broker, mais euh, à aucun moment ça n'a impacté euh, donc les, les clients qui se sont abonnés à ce broker JFD, c'était simplement une commission qu'il donnait. Vous avez des brokers qui ne donnent pas de commission. Je crois que IG ne donne pas de commission, euh, Interactive Broker non plus ne donne pas de commission. Donc, euh, ça, normalement, ça n'impacte pas euh, sur, euh, sur les commissions que vous allez payer au broker lorsque vous tradez. Et de toute façon, <rire> ça m'amuse toujours de voir les gens qui sont obsédés par euh, cette idée de trouver le meilleur... Brokers avec les, les plus petits spreads et les plus petites commissions, bon, ça ne joue pas énormément. C'est vrai que si vous devenez un excellent euh, trader, vous pouvez essayer d'optimiser euh, les commissions que vous payez au broker, mais ce n'est pas ça qui va faire de vous un trader gagnant ou un trader perdant. Donc euh, c'est ridicule de, de se focaliser là-dessus et les gens qui critiquent euh, ceux qui proposent de l'affiliation chez les brokers c'est du grand n'importe quoi, c'est du pipeau tout ce qu'il raconte. Donc euh, l'affiliation n'est vraiment pas un problème. Vous devez simplement voir les commissions que vous payez au broker et ça se négocie de toute façon. À partir du moment où vous tradez en réel avec un broker, si vous prenez les brokers les plus, les plus courants et qui vous sont recommandés par des gens sérieux, eh bien vous n'aurez pas de problème. Vous pouvez contacter le broker. À partir du moment où vous avez un certain nombre de transactions et négocier les commissions avec lui. Donc moi je propose avec mes, à mes étudiants un certain nombre de brokers qui sont fiables, après à vous si vous le souhaitez, si vous avez des, des, des bons résultats, de commencer à négocier les commissions avec eux et dans certains cas il y aura possibilité de réduire les commissions. Mais ne faites pas ça au début. Apprenez d'abord une bonne méthode de trading, c'est le principal et euh, sachez que c'est surtout en scalping que ça peut jouer quelque chose parce que là, un, un pips ou deux éventuellement ça peut, ça peut vous faire gagner un peu d'argent mais si vous ne faites pas du scalping, euh, c'est vraiment ridicule d'aller se focaliser là-dessus. Euh, Focalisez-vous d'abord sur apprendre une bonne méthode de trading, ça c'est le principal. Donc l'affiliation euh, ce n'est pas quelque chose de négatif au contraire c'est quelque chose de tout à fait positif et ceux qui pensent que quand on propose de l'affiliation à des, à des étudiants en, en trading euh, c'est pour gagner de l'argent et c'est du grand n'importe quoi. Donc soyez certains que l'affiliation euh, ça ne doit pas vous, vous retenir lorsque vous voyez quelqu'un qui propose de l'affiliation. Moi je propose euh, donc euh, le broker eToro pour les gens qui débutent, qui veulent commencer avec un, un, petit, euh, un petit capital, euh, j'ai de temps en temps une petite commission euh, pour cela, mais je vous assure que ça ne va pas euh, changer le, le coût euh, de, vos, de, de vos commissions de trading avec ce broker, donc ne vous inquiétez pas du tout pour ça et euh, ne soyez pas focalisé là-dessus, focalisez-vous donc sur la méthode de trading que vous pouvez apprendre et le scalping euh, j'ai tous les jours confirmation que c'est vraiment la meilleure méthode de trading. Et même si vous avez une commission qui n'est pas optimale chez un broker, vous pouvez très bien gagner avec une bonne méthode de scalping, comme celle que j'utilise. Je l'ai démontré dans ma formation scalping 4.0, donc avec le broker Etoro, qu'on peut très bien gagner avec ce broker en faisant du scalping. Bon, il y a une limitation avec ce broker-là parce qu'on ne peut théoriquement pas faire des trades de moins de 5 minutes j'ai jamais eu de problème, on m'a jamais fait de remarques à ce niveau-là. Après, bien sûr, si vous voulez euh, aller plus loin, je le montre dans mes formations au Scalping 1, 2 et 3, que vous aurez, bien sûr, euh, la plateforme idéale, c'est ProRealTime, mais vous payez euh, des commissions par mois euh, à l'utilisation de cette plateforme. C'est la différence avec d'autres plateformes comme celle du broker JFD ou euh, celle de Etoro. Donc, euh, ProRealTime, c'est super, je le recommande aussi. Euh, je recommande les brokers qui proposent MT4, Bon, les brokers euh, les plus connus, ceux que je recommande dans ma formation. Donc MT4 est une formidable euh, station aussi, mais pour optimiser euh, votre scalping, si vous choisissez le scalping, bien sûr, euh, ProRealTime est pour moi la plateforme idéale. Après, bien sûr, euh, l'important, c'est d'avoir une bonne méthode de trading et d'arriver à faire un maximum de trades gagnants comme ce qu'on peut faire donc euh, en scalping de l'ordre de 90 à 100% de trades gagnants donc des séries euh, assez importantes de trades gagnants, vous pourrez le faire si vous avez une bonne maîtrise d'une méthode euh, de scalping. Voilà donc c'était une, euh, une petite information que je voulais donner sur la notion euh, d'affiliation, ne croyez pas que c'est quelque chose de négatif, au contraire euh, C'est quelque chose qui est utilisé dans le monde entier par des tas d'entreprises et qui fait évoluer euh, le business de manière tout à fait positive. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la, Donc, euh, cliquez sur, euh, sous la vidéo sous le bouton partage et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous recevrez, euh, je pense, des informations qui vous seront très utiles dans l'avenir. Pour, euh, pour apprendre à trader efficacement. Donc je continue moi à me former, ça fait 10 ans que je me forme, et je transmets à mes étudiants tout ce que j'apprends. Et je peux vous dire que si j'ai suivi des mauvaises formations, j'en ai suivi des bonnes aussi, et ça fait progresser tout le monde, ça me fait progresser, et ça fait progresser mes étudiants. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.